Bonjour, je suis Dr. Vandana Sharma, je suis une chercheuse à l'Abdul Latif Jamil Poverty Action Lab, un centre de recherche à le Massachusetts Institute of Technology. Mon travail porte essentiellement sur la santé maternelle et enfants, et aussi sur le SIDA. La recherche en santé publique nécessite des données. On peut utiliser des données qui existent déjà, comme les documents administratifs des hôpitaux, ou on peut faire un collecte de données nouveaux, qualitatifs ou quantitatifs. Pour le qualitatif, on peut utiliser les méthodes comme les entrevues détaillées ou les focus groups. Pour le collecte de données quantitatifs, on utilise souvent les sondages. On peut aussi utiliser les données biologiques et cliniques qui peuvent améliorer l'objectivité des données. La technologie a vraiment changé la manière qu'on collectionne les données. Par exemple, maintenant on peut utiliser les téléphones portables, les tablettes et les ordinateurs pour améliorer le processus. En plus, pour la collection des données biologiques et cliniques, il y avait des grands changements sur les types de tests qui sont disponibles. Il y a des tests rapides maintenant pour plusieurs types de maladies qui peuvent nous permettre de faire des tests dans 10 minutes ou 15 minutes. Il y a plusieurs manières de faire le collecte de données. Je vais parler seulement de quelques-uns en détail, mais il y a plusieurs autres méthodes aussi. Premièrement, je vais parler de le collecte de données sur les tablettes et les téléphones portables. Avec ce méthode, on a besoin d'un logiciel pour entrer les questions sur la tablette ou le téléphone portable. Ça nous permet, de, dans l'entretien, de mettre les réponses directement sur le tablette. Aussi, avec ce méthode, les données sont transmises immédiatement s'il y a un réseau téléphonique ou Wi-Fi, mais si ce n'est pas disponible, on peut aussi garder les données sur le tablette ou le téléphone jusqu'à ce que le Wi-Fi revienne. Je vais parler un petit peu de mon étude au Nigeria où on a, on a fait une grande enquête sur la santé maternelle et enfant. Là, on a utilisé des téléphones portables Samsung Galaxy et le logiciel Open Data Kit ou ODK pour entrer les questions. Um, là, on a fait une enquête avec 7200 personnes. La deuxième méthode dont je veux parler, c'est des enquêtes en, qui utilisent le SMS. Avec ce méthode, les questions sont posées aux gens par SMS. Alors, il reçoit sur, leur, sur son téléphone une question et il répond par question. Il y a plusieurs problèmes avec ce méthode. Euh, le plus grand problème, c'est le taux de réponse. Euh, souvent, or, en général, on a des taux de réponse très très bas avec cette approche. Le deuxième problème, c'est le fatigue ou la motivation des, des personnes pour compléter plusieurs questions dans ce format. Alors, on a trouvé qu'à peu près 5 à 7 questions, c'est vraiment la limite avec ce méthode. Troisièmement, il y a une autre méthode qu'on peut utiliser avec les populations illiterées. Ça s'appelle l'interactive voice response. Avec ce méthode, euh, il y a un ordinateur qui pose des questions prédéterminées par téléphone aux gens, et les gens aussi répondent sur le téléphone. Quatrièmement, il y a des comptages par SMS. Avec ce méthode, on peut faire des rapports sur les numéros de médicaments qui sont en stock dans un centre de santé, par exemple. Dans mon étude au Nigeria, on a utilisé ce méthode pour surveiller toutes les naissances et les morts qui, chez les, les femmes. Quels sont les avantages d'utiliser la technologie dans la collecte de données? Premièrement, il y a la rapidité. Avec ces méthodes, on a accès aux données très, très rapidement, peut-être en temps réel. La deuxième chose, c'est la qualité des données. Avec ces méthodes, on peut éviter beaucoup de types d'erreurs qui sont très communes, dans le collecte de données face à face avec le papier. Par exemple, on peut fixer des limites sur les réponses acceptables sur certaines questions. Âge, par exemple, c'est un, un type de question. On peut utiliser euh, ce méthode. On peut fixer des limites euh, pour qu'on n'accepte pas, par exemple, l'âge de 200 ans. Une autre chose qu'on peut faire avec ce type de questionnaire électronique, c'est d'adapter l'ordre des questions par rapport à les réponses qui sont données. Finalement, avec ces méthodes, on peut éviter complètement les erreurs de transcription. C'est parce qu'avec ce méthode, l'enregistrement le des données euh, s'est fait euh, automatiquement. Un autre avantage de ces méthodes, c'est le coût souvent le coût d'utiliser les méthodes électroniques c'est moins cher que les autres méthodes traditionnelles c'est vrai qu'au commencement on a souvent beaucoup de coûts euh, hauts, euh, par exemple pour le des tablettes des téléphones portables le programme mais on est évite complètement les prix ou les coûts qui sont liés avec la transcription, le stockage des questionnaires et pour imprimer les questionnaires. Le quatrième avantage, c'est d'avoir les données en temps réel. C'est un très grand avantage parce qu'on peut suivre le progrès de l'enquête en temps réel, identifier des problèmes avec des enquêteurs, par exemple, avec leur performance et aider les enquêteurs qui ont des problèmes. En plus, on peut regarder très prochainement les données qui arrivent en temps réel et identifier des problèmes avec certaines questions ou réponses et mettre en place des solutions. Un dernier avantage, c'est qu'on peut utiliser le même outil pour collectionner plusieurs différents types de données. Par exemple, on peut enregistrer les coordonnées GPS, les photographies, même les dessins si on a besoin. Tout d'abord, il y a la décision sur le type d'outils et logiciel qui est bien pour votre projet. Comme il y a beaucoup de différents types de téléphones portables et de tablettes et de software, ça peut, ça peut être difficile de naviguer tout ça et de faire un choix qui est bien pour votre projet. parlé avec notre partenaire euh, a mis en place un guide pour vous aider. Avec le, les questionnaires électroniques, il faut ajouter du temps dans la formation pour vraiment former les enquêteurs sur les outils et les logiciels et comment enregistrer les, les données. Un autre point important, c'est la sécurité des données. Avec n'importe quelle manière de collecter des données, il faut mettre en place des précautions pour assurer la confidentialité et la sécurité des données. Avec les méthodes numériques et électroniques, il y a certaines choses différentes qu'on doit mettre en place. Par exemple, il faut encrypter les données qui peuvent passer par les réseaux publics. Quatrièmement, et finalement, euh, un défi euh, important, c'est les problèmes de mise en œuvre. Au Nigeria, par exemple, on a eu des problèmes avec la disponibilité de réseaux téléphoniques. On a eu aussi des problèmes avec l'électricité. On travaille dans des, des régions rurales et souvent il y a des, des grandes coupures d'électricité qui posent un problème pour les enquêteurs qui doivent charger, charger leur euh, portable. Aussi, c'est un environnement euh, extrême, avec des conditions extrêmes. Il uh, y a des températures très hautes, des, le soleil qui est dur, beaucoup de euh, poussière. Uh, toutes ces choses-là peuvent réduire la durée de vie des portables et ça peut faire un coût supplémentaire au projet. <musique> Mes conseils aux chercheurs qui sont intéressés par ces méthodes, c'est de vraiment considérer toutes les différentes ressources qui sont disponibles de, de lire, de parler à les autres gens qui ont utilisé ces méthodes pour comprendre tous les différents points importants. Deuxièmement, quand vous avez fait vos décisions sur le type de logiciel et le, le type de utile, il faut essentiellement faire des tests pilotes pour voir vraiment que ces méthodes peuvent marcher bien dans votre contexte spécifique.